Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planifier une sauvegarde complète grâce à un plan de maintenance. Le plan de maintenance est un outil graphique, vous voyez, je l'ai déjà ici, et si je vais dans l'explorateur d'objets, c'est-à-dire ce que vous voyez normalement dans Management Studio quand vous l'ouvrez, vous allez ici au niveau de votre serveur, vous allez dans Gestion, vous allez dans Plan de maintenance, clic droit Nouveau plan de maintenance, et vous vous retrouvez dans quelque chose comme ceci, qui va être vide. Mais là, j'ai déjà rajouté ma tâche, parce que je suis allé dans la boîte à outils qui soit apparaît lorsque vous créez un nouveau plan de maintenance, soit que vous devez aller chercher ici à gauche, j'ai pris tâche sauvegarde de la base de données, je l'ai glissé ici, c'est comme ça, hein, hop, et puis ensuite, eh bien, j'ai un message d'erreur ou un petit sigle d'erreur qui me dit « tu n'as pas encore configuré cette tâche ». Donc je double-clique sur l'icône de préférence, et puis, je vais configurer mon backup, connexion à quel serveur, au serveur local, en général le plan de maintenance fait le backup du serveur local, et puis vous allez décider quel type de sauvegarde vous voulez faire. Ici on va rester sur la complète, c'est ce qu'on avait dit. On va choisir nos bases de données, soit des bases de données qu'on va sélectionner, soit, ici c'est quand même plus pratique de dire toutes les bases de données utilisateurs, c'est-à-dire toutes les bases de données sauf master, modèle, MSDB, TMDB qui sont les bases de données système. Il y a aussi une coche très bien, Ignorer les bases de données dont l'état n'est pas en ligne. Si parmi ces bases de données, tout à coup, il y en a une qui est offline, si on ne coche pas ceci, le plan de maintenance va tomber en erreur. Si on coche ceci, simplement la base offline va être ignorée et on va faire une sauvegarde des autres. Donc je trouve que cette option est très bien à cocher dans tous les cas. Maintenant, on va sauvegarder sur quoi euh, Eh bien, sur le disque. Une bande, ça c'est quand même très vieux, donc c'est historique comme choix. Et puis une URL, cette URL ça veut dire que vous avez du stockage Azure, ici on va rester sur le disque. Vous pouvez sauvegarder des bases de données ou des fichiers et groupes de fichiers, si vous avez plusieurs fichiers et groupes de fichiers dans la base de données. Dans la destination, vous pouvez dire je crée un fichier de sauvegarde pour chaque base de données, et je crée un sous-répertoire, ça j'aime bien, pour chaque base de données. Donc on va avoir le répertoire dans lequel ici on va faire la sauvegarde, vous allez pouvoir changer. Vous pouvez mettre un partage réseau également, mais là, il faut le mettre à la main, vous n'utilisez pas cet assistant qui ne voit pas les partages réseau. Et puis, vous allez dire, je crée un sous-répertoire, donc dans le dossier que vous avez sélectionné pour chaque base de données, il va créer un répertoire. L'extension de sauvegarde, c'est quand même pour une sauvegarde complète toujours bac, il n'y a pas de raison de changer, mais si vous voulez, ce n'est qu'une extension conventionnelle, vous mettez ce que vous voulez. Et enfin, dans les options. Je vous recommande de compresser les sauvegardes, c'est plus rapide et ça prend moins de place, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Vous pouvez laisser utiliser le paramètre du serveur par défaut si vous avez configuré ça sur le serveur, sinon vous mettez « Compresser la sauvegarde ». On verra dans une autre vidéo quelques options de sauvegarde, mais les autres options ne sont absolument pas obligatoires. C'était juste pour vous recommander la compression de la sauvegarde. Maintenant, je vais faire OK et mon plan de maintenance, je vais le sauvegarder, est prêt à être utilisé simplement, vous le planifiez ici dans cette partie qui s'appelle sous-plan, et comme ça vous allez planifier l'exécution de votre sauvegarde.